Au XVIIIe siècle, les puissances européennes dominent les échanges mondiaux. Le commerce européen est de plus en plus important avec les colonies. Les navires européens y échangent des produits manufacturés contre des produits tropicaux. C'est ce qu'on appelle le commerce en droiture. Certains navires pratiquent également le commerce triangulaire. Ils se rendent en Afrique pour acheter des esclaves qu'ils revendent en Amérique avant de revenir en Europe les cales chargées de produits tropicaux. Les européens font aussi du commerce avec l'Asie où ils vont chercher des cotonnades, des soieries, des épices en passant par le sud de l'Afrique. Si la traite est un phénomène ancien en Afrique, les arabes la pratiquaient à travers le Sahara dès le 7e siècle, elle prend une toute autre dimension lorsque les européens s'y livrent à leur tour à partir du 16e siècle avec le commerce triangulaire. Cette traite atlantique prend une ampleur considérable au XVIIIe siècle et on estime à près de 12 millions le nombre d'Africains qui ont alors été arrachés à leur foyer pour être vendus en Amérique. La vie et le travail forcé dans les plantations américaines est très rude. Les esclaves ne sont que faiblement protégés par le code noir dans les colonies françaises, ils sont souvent mal nourris et les châtiments corporels sont fréquents. Les grands marchands s'enrichissent et les villes portuaires se développent, notamment celles de la façade atlantique. De nouveaux besoins apparaissent alors, et on assiste au développement des banques et des compagnies d'assurance. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les révoltes d'esclaves se multiplient, en même temps que la montée des discours abolitionnistes, c'est-à-dire favorables à l'abolition favorable de l'esclavage, qui se développent en Amérique du Nord et en Europe, notamment chez les philosophes des Lumières.